Bonjour les astros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser en douceur sur le limbe ouest de la Lune. Alors c'est dans une région facile à observer pour les instruments. à partir de 50 mm d'ouverture, 130 mm d'ouverture, et puis plus, bien entendu, si vous êtes équipé de beaux et jolis instruments. Alors, pour situer cette zone, je vais partir d'un cratère qu'on ne peut pas louper. C'est le cratère Kepler. Je vous en ai pour l'instant pas encore parlé, et on verra ça plus tard. Alors on va laisser Kepler de côté et on va s'approcher euh, du Limbe ouest et on va suivre, à partir de Kepler, on va suivre l'équateur lunaire. Hein, on va longer en parallèle l'équateur lunaire. Voilà, voilà, voilà, hop, vous y êtes. Alors il s'agit de la région Rainer et Marius. On va s'approcher encore un peu plus et on va considérer ces deux beaux cratères de taille moyenne, certes, mais sont très jolis. Ce sont de très beaux cratères faciles à observer, à photographier, et pour les plus assidus d'entre vous à dessiner. Pour observer cette région, il faudra attendre le 12e jour de lunaison, c'est-à-dire la quasi-pleine lune. Donc, munissez-vous d'un filtre lunaire neutre, afin de ne pas trop vous éblouir, et surtout pour les astrodessinateurs, pour éviter la fatigue oculaire. Ça c'est important, on fatigue vite quand on fait de l'astrodessin, on est hyper concentré. Alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, attendre patiemment le 25e jour de lunaison, juste un peu avant la nouvelle lune. Alors Marius, on va s'occuper de Marius, on va aller voir un peu ce qui s'y passe. Marius c'est un cratère aux murailles parfaitement rondes, peu escarpé. Son fond est plat, noyé de lave. Il n'y a pas de pic central sur Marius. Donc c'est une preuve que Marius n'est pas tout jeune. En effet, c'est un cratère d'impact euh, qui date de l'imbrien inférieur. C'est-à-dire qu'il a entre 3,8 et 3,9 milliards d'années. Rendez-vous compte. Alors, Marius, c'est un cratère facile à observer avec les instruments de 50, 60, 70, 80 mm. Par contre, avec un instrument un peu plus puissant, 150, 200 mm, on pourra apercevoir Marius G. C'est un petit cratère en son centre, un petit peu excentré. Hein. C'est un cratère-bol d'à peine 3 km de diamètre plutôt difficile à voir, hein. euh, si, surtout si vous avez de la turbulence atmosphérique et instrumentale. Alors Pour l'instrumental, on peut sortir le télescope bien avant pour le mettre à température, ça limite quand même les effets. Alors Ce sera pour vous d'ailleurs un très bon test visuel pour vos instruments et vos caméras CMOS hein, d'apercevoir ce petit cratère Marius G. Alors sur le rempart sud-est de Marius, les instruments, donc là à partir de 100 mm, pourront repérer une cible certes difficile mais un peu plus facile à observer que Marius G. Il s'agit de Marius H. C'est un cratère lait de 5 km de diamètre. Alors, Mais tout ce qui fait finalement le charme de Marius. Ce n'est pas le cratère en lui-même, ni ces petits cratères-lés Marius G et Marius H, mais ce sont les champs de dômes volcaniques qui l'entourent euh, complètement. Toute la zone ouest euh, de Marius est connue sous le nom d'ailleurs de colline de Marius. En anglais, Marius Hills. Alors C'est un endroit parsemé de dizaines et de dizaines de dômes volcaniques. C'est la plus grande concentration de dômes volcaniques connus sur la Lune. Alors, il ne faut pas la louper. Alors, comment ces dômes se sont-ils formés Ça, c'est une question. Hein. Je vous ai parlé plusieurs fois de dômes volcaniques. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, quand on parle de volcans, hein, lunaire ou terrestres, hein, d'ailleurs, c'est exactement le même phénomène, hein, c'est que la forme d'un volcan va surtout dépendre eh bien, de euh, la viscosité de sa lave. Donc si la lave est visqueuse, pâteuse, quand elle va sortir, elle va avoir du mal à sortir, elle va, elle va former une espèce de d'agrégat, une sorte de, ouais, de bouchon hein, qui va s'accumuler tout autour de la bouche éruptive hein, et va former une espèce de boule, hein, une sorte de dôme, une, une colline euh, bien ronde. Hein, et si la poussée éruptive hein, de, de la lave s'arrête à ce moment-là, en se refroidissant, ben voilà, on a un joli dôme. Bien rond. Si néanmoins une pression éruptive plutôt faible continue à se poursuivre pendant le processus de refroidissement du dôme, eh bien on notera la création au sommet du dôme d'un cratère de dégazage que l'on appelle cratère somital. Il y a certains dômes qui possèdent des petits cratères somital et d'autres qui n'en possèdent pas. Donc, Essayez de voir si vous en repérez. Les collines de Marius sont complètement et totalement hypnotiques. On peut passer un temps fou à tenter de compter tous ces dômes et à battre le record de comptage de l'observation précédente. Selon les conditions météo et selon votre forme ophtalmique, votre œil peut être fatigué, il est bien possible qu'un ou deux dômes vous échappent encore. Donc essayez de les compter de temps en temps, ça fait... Toujours assez amusant. Alors il est vrai qu'avec une lunette de 70 ou 80 mm d'ouverture, c'est peut-être un poil trop faible comme type d'instrument pour pouvoir observer beaucoup de dômes. Avec une 90 mm, une petite lunette de 90 mm, c'est peut-être possible de voir d'ailleurs les plus grands dômes. Vous pouvez commencer néanmoins à profiter vraiment du spectacle avec un instrument à partir de 100 mm. C'est un petit peu frustrant pour les petits instruments, je vous l'accorde. Par contre, c'est un véritable challenge pour les personnes qui ont des lunettes entre 70 et 90 mm. Donc là, ça va vraiment dépendre de la pureté de votre ciel et des turbulences que vous avez. Alors, c'est un festin, en fait. Un festin, un régal pour les instruments à partir de 200 mm. Ça, c'est le, le kiff assuré. Notez que les plus petits dômes, font entre 4 et 5 km de diamètre, hein, ce qui les rend très difficiles à observer. Et les plus grands font entre 8 et plus de 10 km de diamètre. Hein. Le fameux dôme Marius R1, lui, mesure 15 km de diamètre. C'est peut-être l'un des dômes les plus faciles à observer pour les petits instruments. Donc essayez euh, de le repérer, ce fameux dôme euh, R1, Marius R1, et puis les autres dômes. Hein, voilà. Alors. En dessous, dans les commentaires, si vous faites un petit tour dans cette région, dites-moi combien de dômes vous avez compté. Je serais curieux de savoir. Alors je comprends maintenant que vous ne vouliez plus du tout quitter cette région hein, des dômes de Marius, des yeux. Mais venez voir un peu par ici, là, vers le sud. Hein. On va aller vers le cratère Rainer. Alors Rainer, c'est un jeune cratère erastoténien, d'un milliard d'années seulement. Alors c'est un beau cratère, lui aussi, de 30 km de diamètre. Parfaitement rond, quasiment. Ses murailles s'élèvent à peu près à 2500-2580 mètres de hauteur. Et sa jeunesse lui confère un fond plat avec un pic central. Alors vous pouvez l'observer, le dessiner. Avec une lunette de 50 mm, Rainer est parfaitement accessible. Alors, Somme toute, c'est un cratère assez banal, hein allez-vous me dire. Oui, il ressemble à beaucoup de cratères. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui vaut vraiment le détour du côté de Rainer se trouve à l'ouest. Eh bien, c'est cette petite tache hein, insolite, marquée dans le régolithe lunaire, c'est-à-dire directement marquée dans le sol lunaire, si vous préférez. Cette tache euh, est par ailleurs euh, remarquable déjà par sa forme. Hein. C'est une forme ovale, tourbillonnante, concentrique. C'est vraiment extraordinaire, on a l'impression de voir un cyclone de, de Jupiter, presque. Hein? Ces formes euh, portent d'ailleurs un nom bien spécifique, on les appelle des swirls. Ce qui signifie « swirls euh, », ça veut dire « volute », ça veut dire « tourbillon » en anglais. Alors certains vont peut-être y voir des formes, un peu comme dans les nuages, hein? certains y voient un cerf-volant muni d'une petite queue. D'autres, et c'est d'ailleurs mon cas, euh, ils voient plutôt une sorte d'œil, hein, un gros œil bien rond avec des petites larmes qui s'écoulent. Hein. Alors, vous, qu'est-ce que vous voyez Alors, Cette tâche a des dimensions assez impressionnantes, hein, faut l'avouer. Elle fait 40 km de long et 30 km de large. Hein. Elle est facile à observer avec une petite lunette, hein, 50, 60, 70 mm, elle est tout à fait accessible. Pas euh, bah Tout simplement parce que son albédo, c'est-à-dire son pouvoir de réflexion de la lumière, hein, est beaucoup plus élevé que celle de la surface sombre de l'océan Procellarium dans laquelle elle se trouve. Alors La nature plutôt étrange de Rainer Gamma bah, n'est absolument pas liée à une structure physique particulière. Hein. Ici, ce n'est pas une faille, c'est pas une rainure. Euh, ce n'est pas non plus un cratère, c'est pas un, un glissement de terrain, c'est pas une coulée pyroclastique, hein, ou même des éjectats euh, d'un impact. Non, non. Grainer euh, gamma, c'est le fruit d'un champ magnétique intense. Et oui, euh, c'est assez euh, récemment d'ailleurs qu'on a euh, découvert l'existence de ce champ magnétique relativement fort pour la Lune. On sait que la Lune hein, ne possède pas euh, de champ magnétique euh, comme euh, la Terre a un champ magnétique global tout autour d'elle qui la protège des rayons cosmiques. La Lune n'en a pas. Cependant, eh bien, de petites portions hein, de, de surface lunaire euh, sont magnétiques. Celui de Raynor Gamma est l'un des plus puissants détectés même s'il ne fait que 15 nano-Tesla. Le Tesla, c'est l'unité de mesure des champs électromagnétiques. Donc, 15 nano-Tesla. Nano, c'est pas beaucoup. En comparaison avec le champ magnétique terrestre, d'ailleurs, qui fait tourner vos boussoles vers le nord, qui, lui, fait 58 000 nano-Tesla. Pas terrible, hein, 15 nano-Tesla, mais c'est quand même l'un des champs magnétiques les plus puissants détectés sur la Lune. Voilà. La nature exacte du champ magnétique euh, euh, détecté dans le sol lunaire euh, est pour le moment encore vraiment de nature inconnue. Hein. On ne sait pas vraiment euh, pourquoi certaines portions sont magnétiques sur la Lune, certaines euh, couches euh, lunaires sont magnétiques. Il en existe d'autres, beaucoup plus faibles. Hein il euh, y a quelques hypothèses qui ont été avancées comme euh, l'impact des impacts de comètes, hein, ou plutôt, on va plutôt dire de débris de comètes qui se seraient écrasés sur la Lune et qui auraient apporté ce, ben, des, des noyaux ferreux ou des noyaux magnétiques. Euh, voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors ce champ magnétique lunaire, aussi faible soit-il, hein, case nano-Tesla, ben, néanmoins a suffi largement pour dévier une infime fraction des radiations et des vents solaires qui frappe régulièrement le sol lunaire, le régolithe lunaire, depuis des milliards et des milliards et des milliards d'années. Hein. Il faut savoir que la Lune est très très ancienne, elle est contemporaine de la Terre quasiment, hein, et n'ayant absolument aucune atmosphère, aucun champ magnétique, le rayonnement euh, solaire frappe, et bombarde le sol lunaire en permanence et à 100% en pleine puissance. Donc ce petit champ magnétique a réussi à dévier quelques particules par-ci par-là, hein, donc euh, effectivement, et finalement ça a suffi pour euh, bah, préserver... Hein, l'assombrissement du sol hein, par cette mini-magnétosphère, euh, si vous voulez, ce petit bouclier magnétique. Et finalement, le, le régolite a gardé son albédo initial hein, pratiquement intact. Donc oui, euh, pour ceux qui se posent la question, la Lune était bien plus lumineuse, hein, le régolite lunaire était bien plus lumineux dans sa prime jeunesse qu'aujourd'hui et devait donc éclairer eh bien, les nuits encore plus ardemment qu'aujourd'hui. Qu Donc avec un petit instrument de 70 mm, on peut observer, Rainer gamma, on peut la dessiner, on peut la photographier. Donc n'hésitez pas à passer quelques instants à immortaliser cette zone, soit sur le papier, soit eh bien, sur vos capteurs numériques. Alors avec un instrument, bien sûr, de à partir de 100 mm, à 200 mm et plus, et eh bien, on s'aperçoit euh, que ce phénomène, hein, euh, ce petit, euh, ce petit phénomène s'étend filaments évanescents. Hein, des... Donc c'est là où les gens voient d'ailleurs la, la fameuse queue du cerf-volant. Et moi, je vois des, des, des petites larmes qui s'écoulent. Donc il y a des petits filaments, des petits swirls. Hein. Alors, je vous laisse admirer cette magnifique région de Reynor Gamma et les collines, hein, les, les dômes volcaniques de Marius. C'est magnifique. Donc à vos dessins, à vos appareils photo, euh, ou simplement ouvrez grand les yeux et contemplez. Cet épisode de Moon Explorer prend fin. J'ai été très très heureux de vous faire découvrir cette euh, région euh, et je vous souhaite eh bien, de très bonnes nuits éclairées par la Lune. Allez, salut les astros